Aujourd'hui je vous ai filmé euh, mon unboxing de ma petite boîte à vie du mois d'octobre. Euh, C'est vraiment une vidéo spontanée. Là, je l'ai ouvert au travail avec euh, les filles de mon travail parce qu'il était vraiment trop excitée que je reçois la boîte euh, là-bas. Fait qu'ils ont tous descendu avec moi dans le staff room puis on a été l'ouvrir ensemble. Fait que vous allez découvrir euh, c'est quoi qu'il y a dans la petite boîte puis j'ai donné un peu aussi euh, des euh, produits qu'il y avait à l'intérieur parce que bon euh, par exemple Nikki elle elle, elle s'entraîne fait qu'il y a une, une barre tendre à l'intérieur qui était géniale pour elle fait que je lui ai donné. Il y avait d'autres produits aussi qui intéressaient les filles fait que j'ai partagé ma petite boîte à vide de ce mois-ci. Elle est très lourde ce mois-ci. Euh, J'étais vraiment curieuse de voir ce qu'il y avait dedans, puis je vous avouerai que le mois dernier, avant de l'ouvrir, euh, j'avais un peu triché, j'avais regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais là, j'avais pas du tout regardé, fait qu'on l'ouvre vraiment ensemble. Et puis, je voulais surtout pas euh, oublier de vous dire que le 8, donc dans une semaine, le 8 novembre, c'est le week-end de toute beauté. Puis je veux absolument vous rencontrer, je veux vous voir là-bas. Euh, J'ai parlé avec les filles, justement, euh, sur YouTube. Euh, Puis elles aussi, elles sont super excitées de ce week-end-là. Ça va nous donner vraiment l'opportunité d'échanger en direct avec vous. Puis aussi, ben, c'est le fun de mettre des visages sur qui nous écrit, hein, sur euh, nos blogs ou sur euh, nos vidéos. Fait que ça c'est dit. Euh, on fait un concours d'ailleurs. Euh, moi sur ma chaîne, euh, vous inscrivez dans le fond. J'aimerais ça que vous inscriviez le nom de votre meilleur ami. Dans les commentaires, comme ça moi ça me dit que vous, par vous participez, mais c'est que vous allez gagner une paire de billets pour venir gratuitement euh, passer euh, le week-end de toute beauté. C'est aller sur ma page Facebook, en dessous de l'illustration du concours, et puis vous taguer votre meilleure amie là. Comme ça, elle, elle va savoir que vous l'avez taguée pour le concours, puis à son tour, elle peut vous taguer, comme ça, ça vous donne deux chances. Mm -hmm. Fait que voilà, si euh, vous voulez savoir euh, ce qu'il y a dans la petite boîte à vie de ce mois-ci, restez là. On se voit à la prochaine vidéo. Bye! Allo tout le monde, aujourd'hui on fait un unboxing, je à la gym avec mes amis, tout le monde était comme trop excité pour faire un unboxing, je l'ai reçu, c'est celle de ce mois-ci, mois d'octobre, Little Life Box, fait que là on a comme 5 minutes pour le faire. Oh, il pis elle a écrit une petite lettre, est trop cute. Ok bon, go, on y va? Ouais. Oh my god! Oh my god, Ah c'est une le bon! Ok? Ah ouais, hein? Toi t'aime plus ça ces affaires-là. Ok bon euh, premier il <rire> y a un lait de soya à la mangue et euh, ananas Fait que c'est bon pour euh, les lunch il y a Pure Fit ah ça ça va être bon pour toi tu t'entraînes oh no! il <rire> <rire> y a un masque peel off oh. euh, celui là c'est pour nettoyer le visage wow. j'aime tes commentaires <rire> <rire> <rire> <rire> euh, ça c'est ça j'en ai c'est du oh c'est bon. meilleur un ouais. hein, range oui c'est meilleur okay. C'est vraiment. Euh, hey, c'est au bout, c'est un gros sac! C'est quoi, ça fait du sel rose? Oui, c'est quoi, ça fait du sel rose? Et... <rire> c'est la même chose, c'est juste. C'est bon pour la santé! C'est bon, bon pour la santé! <rire> <rire> euh, après, il y a cela Ah, c'est quoi? Des mini-bars granola biologiques. Ok, mmh. faire encore pour les lunches, c'est super bon. On a une matrice. du petit lait de chèvre. C'est quoi ça Tu dois connaître ça. Boisson nutritive en poudre. Ouais ouais, du petit lait. Ah oh, ouais. Ah c'est comme Ah non, c'est comme oui, ah oui, Non non, mais c'est comme, <rire> ah, <oui, du> <rire> comme des protéines que tu mets dans ton shake ah, du bon. matin. OK, mais c'est à base chef, ça, ça doit être plus homogénéisé, fait que quelqu'un qui est allergique ouais, qu au est lait, c'est oh, mieux tout pour tout ça. Pas aller, aussi. Ah, OK. Bon, grève euh, de chambre au sel rose de l'Himalaya. Mm. Mm. Ça c'est bon dans des salades hein. Ouais, c'est ça dans les salades, ouais. C'est plein de protéines. Ça goûte un petit Vas-y, vas-y. Vas ensuite, il y a. Un. Ça, c'est vraiment bon pour mes stretch marks. <rire> <rire> euh, Graines de chambre à l'érable. Ah, oh, ça. Ça, suffit, ça doit être tellement, tellement bon. Tu J'en ai chez nous que c'est, ah, euh, des euh, graines tournesel. de tournesol en beurre, comme d'habitude pour euh, Pour ceux qui sont allergiques, ben ça peut être bon. Ensuite, encore des graines de chanvre, naturelles, mais moi, j'ai suis l'habitude naturelle, j'en quand je C'est un cadeau Oui, mais ben, c'est la petite boîte à vie, t'envoie ça, puis c'est comme si tu fais un cadeau à toi-même dans le fond, puis t'envoie ça par la malle, puis t'as tout plein de goodies à l'intérieur, bon, pour la santé, autant de beauté c'est ça, c'est l'unboxing! Wouhou! Non, c'est des chances. Et ça Sassy, si tu tenses ma caméra, là. Sassy! Je vais cacher la caméra parce que Sassy sait quand je la filme. Et voilà! Hello